que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog Quoi J'ai rien <rire> dit Alors aujourd'hui je ne suis pas toute seule, je suis accompagnée d'une copine Encore toujours la même C'est Marine <rire> Et en gros on s'est lancé un espèce de petit défi pour cet été Puisqu'on n'a pas de vacances spécialement prévues Et sur ces jours de repos on s'est dit que ça serait cool de visiter un peu notre Bretagne De découvrir des nouveaux coins Donc le jour on est allé au Boel Je vous vais vous mettre quelques photos que j'avais mises sur Instagram et tout Et, euh, et c'était grave beau Alors c'est juste à côté quoi C'est près de Pont Réan et de Brue pour ceux qui sont du coin Et là aujourd'hui on va aller à la Gassilly Il paraît que c'est vraiment joli Moi j'ai aucun souvenir, il paraît que je suis allée mais j'ai zéro souvenir Toi t'es jamais allée et vraiment ça a l'air trop trop joli, donc euh, là on va partir, c'est à 45 minutes à peu près On va partir et puis on va aller se faire un petit restaurant, enfin bref je vais vous montrer un petit peu. Avant de partir je voulais vous montrer la veste que je porte actuellement, parce que je vous l'ai montré sur Insta et je l'aime trop, c'est un gros coup de cœur. C'est une veste en jean qui vient du site Le Kings dont je vous avais déjà parlé, il y a plein de vêtements en rapport avec des séries et tout. Et euh, j'aime trop trop trop ce site qui est de base le site d'une abonnée, mais bon depuis euh, ça fait un moment maintenant que je vous parle de site. Donc, euh... Et en fait elle s'est lancée dans les vestes en jean brodées et... Magnifique regardez c'est trop trop beau le motif et La broderie elle est trop trop bien faite Ça bouge pas elle m'a fait un petit code promo Encore merci Fanny de 10% Et c'est la plume 10 je crois De toute façon je vous écris ça si jamais ça vous intéresse Mais ce site j'adore et cette veste J'adore Bon cette fois on y va pour de vrai hein. Il est incroyable. Oh mais toi il est encore plus haut. Oh là là, <rire> c'est trop mignon. Et ça sent trop bon en plus. Jade dans combien de temps à ton avis Des fleurs partout. Je suis au paradis moi. Oh, oh mais la beauté. Oh la vache c'est trop beau. Ça fait peur. On est dans le bambou, ça fait un peu peur quand même. On n'en peut plus. On en peut plus. bien nous voilà de retour à la voiture. Et bien la gassini c'était grave cool. Pour... Ouais. Vraiment vraiment c'est super mignon euh, Plein de belles choses à voir Plein de fleurs Si vous adorez les fleurs comme moi Alors là vous allez être au paradis Il y avait l'expo photo ouais. Et c'était trop trop bien, trop intéressant Ça la sensibilise euh, notamment sur la pollution, les feux de forêt Plein de choses comme ça donc euh, trop cool C'est gratuit, hein, tout ça c'est gratuit Et euh, on allait de la gâtiller au jardin botanique du Brochet à pied 300 ouais. km 5 quoi Sauf ouais. Ouais. qu'en fait il y a beaucoup de montées Donc d'où la PLS avec la chaleur là Il a fait chaud d'un coup Donc là bah, on va rentrer sur Rennes et on va aller à Action parce que j'ai besoin d'un truc. Allez, et ben bah écoutez les amis, je suis fatiguée. Prévoyez de si bien. Allez, allez. Ouais, prévoyez de l'eau parce qu'avec toutes les montées, elles sont belles mais n'a rien dedans. Elles sont vachement symétriques la vache. <rire> <rire> je me fatigue moi-même, ça y rien de quoi pour le coup hein On n'y est pas. Je vous retrouve un petit peu plus tard. Euh, on est rentré. Euh, Marine, du coup, est rentrée chez elle. Elle est repartie. Donc, comme on vous a dit, on est allé à Action. Et en fait, moi, je cherchais, en gros, euh, de quoi ranger tout mon petit bazar sur mon bureau. Euh, mon petit bazar, bon, on se comprend. Mais c'est pour que ce soit un peu mieux organisé. Et je suis trop contente parce que j'ai trouvé un truc que je trouve trop beau, euh, qui a l'air super pratique avec des petits tiroirs comme ça. Donc, euh, voilà, je vais installer ça. Tranquillou. Allez, on va faire ça. Oh, on va jeter pas. Un... Oh, c'est bien. Il bien tout, c'est cool. Bon déjà, je trouvais le design super joli parce que ça fait un peu effet marbre et euh, je sais pas si vous voyez bien. mais Du coup, c'est blanc et doré, les petites euh, marbrures. Et en fait, je trouvais ça cool parce que comme vous voyez là, j'ai mis mon petit euh, rangement à bougie euh, qui fait un peu déco, qui est doré aussi. Donc je me suis dit ça va faire un rappel. Et en fait, c'est pour ranger tout ce qui est euh, fiches Bristol, mes agendas, euh, mes crayons de couleur, mes stylos lunettes anti lumière bleue, euh, stylo et tout. Comme ça au moins ça va faire un petit peu plus rangé et euh, je pense que ça va aller bien avec la déco et vu que c'est blanc ça va un petit peu éclaircir ce mur Parfait Bon bah écoutez je suis très contente ça fait encore plus euh, rangé et organisé. Je pense que je vais le laisser là Très très bonne petite affaire Qui va m'être bien utile Bref du coup moi là je vais euh, redescendre Je vais tout simplement rejoindre mon papa Passer un petit peu la soirée euh, tranquille ou avec On devait aller au cinéma ce soir Et euh, finalement on s'est rendu compte Qu'ils vont repasser Bohemian Rhapsody euh, Là euh, alors il y a ce week-end Ou euh, mercredi sauf que ce week-end c'est en anglais sous-titré et euh, mercredi c'est en français dans la salle euh, Dolby Digital. Donc euh, avec le son de ouf et tout. Voilà donc euh, ce soir au final je sais pas trop ce qu'on va faire. Mais ouais, non je suis vraiment contente. Ça bah, va pile poil. Il me manquera plus qu'à racheter une lampe de bureau parce qu'au final ma lampe de bureau est devenue ma lampe de chevet. Mais euh, après cette chambre sera euh, vraiment pile poil à mon goût. <musique> Je vais aller faire un gros dodo. Euh, je suis exténue de cette journée mine de rien. Donc euh, on va vous laisser coucher. Hein j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Et vous aura permis de découvrir un coin peut-être que vous ne connaissiez pas. Et que vous allez peut-être avoir envie de découvrir. Mais bon en tout cas j'espère que ça vous aura plu. Et en attendant dans la prochaine vidéo. Je vous fais à tous et à toutes deux. Très gros bisous. Ciao